la nouvelle saison a démarré ça y est on fait on, on y est en fait hein. est, on, on est en plein dedans nouveau départ petit wipe tout repart à zéro euh, on recommence tout Ouh là et oula il y a déjà une dingue la souris les... donc on démarre sur un port comme d'hab euh, laissez moi voir 28 personnes connectées ouais il y a du monde il hein. y a du monde putain j'ai hâte de tout recommencer de tout, tout découvrir ah, s'il y a des nouveaux trucs on va essayer de speeder et ouais il y a des petits bambinos là ouais, j'ai fait un petit perso cette fois-ci on part sur un mec Igna Gata On passe à Bill le Bottier, euh, un petit pirate euh, voilà, qui a déjà fait ses preuves euh, donc du coup ouais vas-y on va commencer hein. on va essayer de speeder ça parce que le début je suis pas très fan hein. euh, donc du coup ouais sur la H. Euh... Donc le but très simple de farmer vite, de se barrer vite euh, du freeport parce que de toute façon le, le freeport vous était limité ou level 8 hein, je vous rappelle et on va devoir se barrer sur une autre... alors j'ai pas regardé euh, j'ai pas regardé la, la nouvelle map alors comment ils ont organisé ça parce que du coup ils avaient dit qu'ils allaient avaient, ils changer donc oui on est à Rocky Rokikov ok très bien ok Ouh là, oui ça a changé donc on a le pôle nord ok c'est comme ça maintenant Rocky Rokikov donc du coup on a toujours Tortuga Espérons que ça soit plus bugué Tortuga On, on ira faire un check hein, bien, bien évidemment mais plus tard Donc, Je pense qu'en fait ils ont, tout, ils ont tout basé sur le Central Water Ouais voilà c'est ce que j'avais vu Maintenant Central Water c'est vraiment un truc beaucoup plus grand Ils ont remis des trucs de traînée ok c'est très intéressant ça Donc euh, je vous le dis tout de suite nous on va pas se baser là dedans on ira de temps en temps, mais euh, notre but, je pense que ça va être d'être sur un truc au autour. Genre, par exemple, Afrique. Euh, oh là, ça, c'est nouveau, ça. Ah non, c'est peut-être un friport ça aussi. Intéressant. C'est sûrement même un. Alors, le Kraken l'air, ça, c'est pour le Kraken, j'imagine. Ah, la Mo-Water la nouvelle région, euh, du coup, ouais. Le truc, on verra, on pourra visiter plus tard aussi. Euh, donc, du coup, on a l'Antarctique, Sauce América. Je pense que, vraiment, je pense qu'on va partir Sauce América africa je ne suis pas trop fan, hein. je vous le dis direct. Ça va partir sur un sauce américain et on va faire notre base là-dessus. Donc du coup, il n'y a plus la traclès, il n'y a plus rien, il n'y a plus tout ça. Donc ouais, je pense qu'on va se baser sur une île comme ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on farme, on fait le bateau euh, dans le freeport pour se barrer de Rocky Cove. Euh, de Rocky Cove Non, en fait, on est à Rocky Cove, donc on est dans un freeport. Là, c'est des freeports. On va se barrer euh, le plus proche... Donc je pense qu'on va peut-être partir sur celle-là ou sur cette île-là. On va se crafter notre premier bateau. Et avec le premier bateau, on va se casser direct. On va, on va arriver en Central Water. Et du Central Water, on va partir en South America. Je pense que ça va être ça, le sale programme. On va essayer de faire ça vite. D'être les premiers pour euh, en fait euh, lancer le, le truc. Pour, euh, putain, je gagne des levels sans rien faire moi. Je... Donc on max toujours le poids en début. Euh, je vais vous montrer vite fait... le truc qu'on va rocher, c'est ouais, toujours ce truc-là, ouais, la Warhouse, Market, Lumber, Min, Carry. En fait, on va essayer d'automatiser auto le farm, hein, comme d'hab, parce que je ne suis pas très timing, moi, tout ça. Donc, euh, on va surtout essayer de se trouver une île vraiment vierge, où on va être les premiers, pour pouvoir, pouvoir poser notre Warhouse, ce que je n'ai pas pu faire dans l'autre série que j'avais faite. Donc, du coup, on va pouvoir tout automatiser et on va être tranquille avec ça. Euh, on a 7 points, on va prendre les basiques Loss, et ça, on verra après. Donc du coup logiquement j'ai plus j'ai plus eu des touches de, de Atlas ça fait un moment que j'ai pas joué j'attendais vraiment ce wipe hein. euh, tac ah, ça fait bizarre ça fait bizarre donc ouais j'espère qu'ils ont ils ont fixé beaucoup de bugs j'espère que c'est plus opti on verra ce que ça donne Apparemment il y a pas mal de contenu, j'espère que ça va être accessible, hein, parce que bon, la Brimstone, euh, je... ah, c'est ça qui me fait un peu chier, le Cursed Wood, on verra aussi plus tard, c'est des trucs euh, qui sont nouveaux, des nouveaux contenus, mais j'ai pas... Ah, il y a les boss aussi, c'est vrai qu'il y a des boss, on va se taper tous les boss. Et je crois qu'on est en, on... Bon, on est sur le serveur officiel PVE, hein, comme d'hab, et euh, je crois qu'il y a un x5, donc du coup on a beaucoup plus de ressources. Euh, non, ça la commande, non, je veux pas la commande. Du coup ouais on a un x 5 ça va être beaucoup plus simple de, de farmer logiquement euh, ce qu'il me faut ce qu'il me faut en fait là je crois c'est il faut que j'XP là hein, tout simplement Donc, je tape du bois je prenne de il faut que je prenne aussi ça Blackberry Donc on est reparti pour tout refaire, tout ce qu'on a fait hein, dans l'autre euh, série que j'avais faite. C'est chiant parce qu'ils appellent ça saison 9, donc du coup il faut que je change, le, je vais peut-être changer le nom de, de mes vidéos. De ma série, je, je, je faisais des saisons, hein, sous forme de format de, de saison, j'avais fait euh, trois saisons, je crois. Donc du coup c'est chiant parce que ça, ça porte à confusion avec leurs trucs, vu qu'ils sont à la saison 9 eux. c'est bien ça. Donc euh, ouais je sais pas comment je vais appeler la vidéo, comment je vais appeler la série, je, je trouverai, on verra. Les mecs ils ont craché des trucs, est-ce qu'ils ont des ressources Ils ont déjà craché leur bateau, genre. je sais pas si c'est dû à des bugs ou si c'est des mecs qui ont fait de la merde. Pour l'instant, euh, ouais bah, après j'ai une bonne config mais genre là ça a l'air d'être trop petit pour le moment, il a pas trop de bugs, je suis à 120, donc, on sera un free port, il a pas de construction, tout ça donc du coup... Euh... Voilà quoi, il a son petit bateau lui, est-ce que est-ce que je peux récupérer des petites ressources Non je ne sert à rien. Donc on va faire le même bateau que lui là, celui qui l'a coulé, on va pas faire un radeau, radeau flemme c'est chiant. Moi je veux des voiles. continue continue d'XP, de, de, de farmer. J'ai l'impression que c'est la même île que j'avais commencé euh, ça au sud. pour un coup. Alors, on est comment là euh, Il va me falloir une lance, il me faut du flint. Il me faut du flint. Taper de la caillasse. Voilà. Petite spire, on va en faire deux. On va chasser. Ça, on va devoir crafter aussi. Donc, je vais farmer, je vais faire le, la petite routine de base du début. De toute façon, voilà. Au début c'est simple. Hein. Vous tapez euh, des arbres, vous récoltez euh, des fibres, euh, du tâche, tout ça, et euh, pour le premier bateau. va fait... ouais, c'est assez simple, quoi. Je vous reprends pas les gars. Alright man, on a tout ce qu'il faut. Euh, du coup, du coup, du coup.. Euh, ah, je vais peut-être farmer un peu plus en vrai. Il me faudrait peut-être un peu plus de farm. Je suis en train de me tâter là. Du coup ce que je mettais ça Je crois que je mettais ça là. Mais on a ce qu'il faut déjà pour le premier bateau. Il faut pas grand chose en plus ça va assez vite, hein, vu qu'il y a le x5 là. Je crois qu'on était en x3 je crois, il me semble. On va pouvoir se barrer d'ici. C'est Shop. Hop, sloop. On va l'appeler euh, TKT. Premier bateau, on s'en pète un peu. Donc, du coup, il est là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais crafter vite fait Des sapes. Un arc. Un arc important, un arc. Euh, on va crafter les sapes. Merde, ça je l'ai déjà. Alors, je peux pas l'enlever, ok. Euh, c'est le torse que j'ai pas fait. Torse. On va devoir faire faire des flèches. 45 flèches, c'est parfait. On a ça pour faire cuire de la viande. On a encore quelques petites ressources sur soi. Euh, Ce qui nous fera ça. Ouais, on va faire ça, mais je pense qu'on va crafter ça sur une autre île. On va pas trop s'embêter. On pourrait rester ici en fait, farmer tranquille, se crafter le lit. Il ouais, je crois c'est un lit tiens aussi. Ouais. Peut-être taper des, euh, des bestioles euh, avec l'arc. Ça. On va tanker un peu. Il est un peu richie, il est tout petit, hein. j'aurais peut-être dû le faire plus grand. C'est parce que c ça joue en fait sur la vision du bug. Euh, ça, ça fait bizarre je trouve. Alors t'es vraiment pas euh, de terre quoi genre, <rire> trop proche du sol quoi. Euh, donc ça rentège du coup. Hop. On va niquer un peu les petits piggy là. pas là mais really Ah okay. yes, y a pas son pote, il est tout seul ah, On XP vraiment très très vite Avec le x5 c'est incroyable on va bien niquer son pote c'est qu'il soit tout seul. Au moins, il y a toujours un mâle et une femelle. On prend l'âge, bien évidemment, pour avoir plus de peau. Alors, on XP met tellement vite les premiers levels, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois qu'on est les bloqués level 9, hein, au début, hein, il me semble. On peut... vite fait faire les levels ici qu'on soit bloqué, et après on se pète. Aïe Très bien okay. Il mis un petit coup, mais bon ça va. Rien qu'on XP. Là on se met bien. Paf, on met encore dans le poids. Bon, j'ai débloqué ça. Euh, Est-ce que j'ai des trucs à débloquer bon, on va prendre les trucs du début là C'est quoi, la tannerie Ouais. Là, on a quoi On aura ça, mais nous il faudra. Ouais, ça, il faudra du métal dans la prochaine île nous, on va visiter. Euh, on... Ça va on mettre de points tout de suite, on verra. On fera au cas par cas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut crafter là Du coup, on peut rien crafter. Il nous faut quoi du et de la fibre, ok on va prendre vite fait du touch et de la fibre. Ouais, plutôt pas mal De la fibre. Et je vais aller boire un coup et puis après on se pète je pense. Je vais aller à la fontaine là. You have reached de max level, ah ouais level 8 Je le disais, il y a un petit message de toute façon en bas Bois un coup vite fait Et on va changer de deal hein. Hop, on boit On craft Le lit euh, je sais pas si je. Ça, ouais, on va en un quand même, quand vous. Mais ici, quoi. c'est quoi C'est du flint, et du métal, tout ça. Ouais, ça, on verra plus tard. On se pète, on se casse ici, les gars. Je suis en mode speedrun. C'est incroyable. Ah Je suis vachement lourd. Ah ouais, on va être lourd sur le bateau. Ah, c'est vrai que c'est peut-être pas intéressant de, de se gaver sur soi au début. Parce que ouais, on va être vachement lourd. Qu'est-ce qu'il y a de trop là sur nous La viande, j'en ai trop. Ça dégage, ça. La pierre, ça dégage. Euh, ouais, ça prend. Même ça, l'émile, je serais chaud le hein. bon, On va voir sur le bateau. Et hop. On pose le lit au cas où. Voilà, on va le rename tout de suite. FKT. Le Et let's go. Ah oui, les voiles, c'est mieux si je mets les voiles aussi. Euh, comment oh, Je suis perdu. Hein. Voilà. Donc, on va aller dans le sens du vent pour aller plus vite. On a un petit vent quand même, ça va, ça passe. Ah oh putain, j'allais J'oublie, j'ai l'impression que j'ai encore des bottes et tout mais non, j'ai rien, je pas de bottes là. C'est la merde. OK. Euh, la map. Rookie cove. On bouge à droite du coup. Ah ouais, mais on oh là là, c'est relou, c'est à gauche qu'on doit aller. Nous... Euh le vent il est pas pour nous là. On pourrait partir peut-être en D1 ou en C1 en pire. Attends, on va voir. On va voir parce que c'est vers la gauche que le drôle. Dois... Voilà. En vrai, ça peut passer. Hein. Si on bouge comme ça, hop. Ah, en vrai, en vrai, en vrai. Hop. All right, man On est reparti pour les aventures Ah ça m'avait manqué quand même de naviguer comme ça. On va esquiver le petit rocher là. Non, on va esquiver sur la gauche. Tranquillement. Et si on prend cette direction, ça nous mène où Ça nous mène Ouais, ça nous mène ici. Parfait, on va crafter notre premier bateau ici je pense. On va se mettre bien. Ouais, j'imagine. Ouais, je pense pas qu'il y a euh, toutes les îles soient prises parce que genre, la mage, elle est sortie dans la nuit de euh, la nuit dernière. Euh, donc du coup, est-ce qu'il y a des mecs qui sont. Ouais, suis sûr qu'il des mecs déjà énervés qui, sont, qui se sont installés, tu vois. En PvP je comprends, tu vois, parce que c'est la guerre des territoires en PvP. Mais en PvE, euh, ouais, je pense qu'on peut se trouver. Ouais, non, en vrai il y a tellement d'îles et tout qu'on peut on peut être tranquille. Hein. On va pouvoir notre, euh, se trouver notre pour, euh, propre île et on va essayer de trouver une belle, hein. parce que franchement en tracasse j'étais plutôt pas mal. Hein. Ah ouais non mais ça c'est nous là, Allez, ça passe. Un petit bateau. Okay, et ouais je me demande aussi si on doit farmer les 500 gold pour le le, euh, le premier euh, comment s'appelle le shipyard. Je sais je sais pas comment ils ont. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs On va essayer de regarder s'il y a des nouveaux skills. Attends, on va commencer par le début. Euh, je crois que c'est toujours pareil. Là, est-ce qu'il y a des trucs nouveaux Non. La tannerie. Euh, la tannerie, le timing. C'est toujours pareil. Ça m'arrête d'être pareil. Ouais pour moi il n'y a pas de changement Au niveau des skills je crois que c'est pareil Là dedans non plus Attends les bateaux Les bateaux ça m'intéresse Large shipyard. Ça hmm. va d'être pareil. Hein. King là dedans. Là dedans il y a le curseur. Ouais. Il y avait des trucs de là... Attends, ils ont foutu ça où, là Parce qu'ils ont mis des nouveaux crafts industriels, je sais pas quoi, là C'est où que tu fais ça Parce que là, il y, y a le curset où il y a tous les trucs, tu vois, le temple et tout. Euh, du coup, ils ont foutu ça où Attends, c'est pas dans... Non, ça doit être là-dedans. Hein. Là-dedans, non... Là-dedans non, là-dedans non. Non, il n'y a pas. Je sais pas où s'ils ont foutu ça. Je sais pas. Alors là-dedans on a quoi C'est toujours les mêmes trucs Euh... After film, the Hard Demon. The Hard Demon, je me rappelle même pas. Submarine, putain, il faut compléter le voyage of power, ça j'aimerais bien le faire. Hein. Faut qu'on forme, de toute façon, les, euh, les boss. Toujours les ouais. mêmes trucs, hein, de ce que je vois. Ça m'a l'air d'être toujours les mêmes trucs. On est où, là Où est-ce qu'on est, qu on est Ok, on est quoi, là euh, le sloop, il a pris un level, on va le mettre On euh, le poids. Oh, on avance tranquille. Hein. Ouais, je pense que le premier épisode, de toute façon, il va être basé sur... Euh le, le, le démarrage hein, façon, les, les choses essentielles à faire et c'est en fait c'est pas compliqué quoi genre après chacun démarre comme il veut mais moi genre je préfère me focaliser sur le les trucs importants vois, genre le, le, le fait de tout automatiser je suis tout seul genre j'ai euh, j'ai tout à faire tout seul pas logique mais, mais ouais il faut il faut ce truc de voir de cela l'entrepôt il me faut absolument, et pour ça, il faut que je sois le premier. Le jeu, le jeu reste toujours aussi beau, hein, franchement. Bon. Il faut pas être... Euh... Ouais, il faut avoir une bonne machine, mais... Euh... Je pense que je vais faire une coupure là-dessus, je vais regarder vite fait quand même, attends si j'ai loupé des trucs. Curbury, Atlas, euh... Fontaine, est-ce qu'il marque la Fontaine Il marque la Fontaine, oui il y a une Fontaine là. Ça c'est bien aussi. Treasure Map, euh, Ghost Hunter, ok il est là, il ICI. En fait, tous les gens vont se baser ici, en fait. Tu vois, toutes les compagnies, toutes les grosses teams et tout, ils vont tous se foutre de là, parce que c'est là où il y a tout, tout est centré ici, en fait. Donc les gens, en fait, je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait en sorte d'avoir, non, c'est pas ça. D'avoir Africa pour genre les gens qui sont tout seuls, qui sont petits, tu vois, genre, comme moi, tu vois. Qui sont en petit groupe, ils se mettent ici et, euh, et ils sont un peu tranquilles. Même là, tu vois, t'imagines les gens qui vont là. Euh, ah du coup, attends, je suis en train de penser, mais pour la baleine du coup c'est juste au nord, ou c'est au nord, ou en Arctique c'est où donc c'est les deux sont qui font... Ah, mais ouais, c'est un truc de ouf, ils ont rétréci, il euh, n'y a plus de Tundra et tout, genre, je comprends pas. Ah je sais pas, c'est chelou. Hein. Et du coup de ce que j'ai compris aussi, alors la centrale, genre si tu veux aller au nord, tu t as juste passé de I2, en fait de I2 ça va pas t'emmener en I10. I2, il va t'emmener euh, logiquement euh, ici, en I1. Et si euh, je pars de E6, logiquement, j'arrive en... en D6. Un truc comme ça, je pense. Pareil pour Africa. Et là, je pense c'est un portail, ça. Pour aller ici. Donc ouais, je pense c'est un délire comme ça. Euh, du coup, machin, Damned, de... la Blue. Est-ce qu'elle est marquée, en fait La quête, je me demande. Euh... Non, elle n'est pas marquée, les baleines sont pas marquées. Ok. Euh... Journey of God, Into Ice, Master Ils sont où le voyage of power ouais. J'ai 8 euh... L7. Il faudrait que je regarde si ça correspond au boss qu'ils ont mis dans la... dans la mage là. Au niveau de la question F4. Ouais, faudrait que je regarde si ça concorde. Et si ça concorde c'est le top parce que du coup t'es pas obligé tout le temps de farmer le. Pour avoir les pierres de pouvoir, t'es pas obligé d'avoir tout le temps le Drake, euh, le dragon et le l'hydra niqué. Donc c'est bien d'alterner. De, de, de changer. Donc il euh... oh, y a Top Top qui dit lui. Euh... Petit point, je pense que je vais faire une petite coupure ici jusqu'à jusqu que j'arrive à l'île. Et je vous reprendrai pas les gars. On va pas. On va essayer de faire, de continuer à faire des, des vidéos qui sont pas trop longues. Et, euh... Et ouais, on va essayer de faire une petite vidéo de. Ouais, je sais pas, on verra. Mais euh... pas des vidéos longues. Quoi. Ok, tu vois. Bon, les gars, je vous reprends après. Ok, on est enfin arrivé, les gars. Il euh, y a déjà pas mal de monde, hein. On a des shipyards de partout, les gens ils font leur construction dans leur premier bateau. Hein. Donc euh, je vais faire pareil avec eux. Euh, on va pas cette fois-ci, on va pas faire celui avec les deux voiles de poids là. On va pas faire du tout celui -là. on va faire l'autre. Celui à une voile pour aller beaucoup plus vite parce que celui-là est un peu plus long quand même. Hein. Donc euh, on va commencer à farmer, on va s'installer, on va faire un, un petit. Ah est-ce qu'on a un double XP Ah on a un XP encore, encore en plus. Là ça va être pas mal de On va devoir peut-être taper des, des, petites, des petites bestioles. On va farmer, on va se faire une petite cahute. On va stocker, crafter le shipyard, se barrer en 2-2. <rire> on n'a pas le temps les gars. On a clairement pas le temps. Euh... La bestiole là. Oh L'éléphant il rapporte pas mal de XP, hein, mais j'ai pas envie de le taper. Ouh Alors ça très important. Ça on pense bien, bien évidemment à Teddy. Pour taper Teddy, on va se mettre archi bien avec ça si on a du honneur. On va prendre ça. qui sait que je peux taper pour avoir d'XP là. Ah oh, ça, c'est de la bouffe hein. Il va falloir du, du métal aussi. Je regarde un peu s'il y a il y a quoi comme qu ressource ici. Voilà, c'est pas ça. Oh, oh là là là. Le piaf il a fait un Wolf. Hein il est mort euh, Il est mort. Euh, on va prendre la peau. Et hop, ça développe direct. On n'a pas le temps. Paf le poids. Chasser de la bestiole pour avoir un XP. Il euh, y a du miel là. Oh, on récupère le one en On va oh, peut-être niquer l'autre là, là. Je sais pas ce qui si branle. Là, okay. on profite de l'XP hein, en bas à droite. Très important. Tac. Euh, je commence à être surchargé, là. On va mettre dans le poids, toujours, on... Ouais, peut-être 1000 de poids, ça serait pas mal. Pour commencer, hein, c'est toujours la base. Hein. Euh, on va crafter vite fait un petit truc, qu'est-ce qu'on peut crafter ici On peut ou pas Tac, 26, parfait voilà 8 Ouh petit scorpion toi là. Ok nice On se met bien Oh, scorpion encore. Ah, ah j'ai pas d'XP là. Euh, on, va, on va se retrouver au bord. Là. osef paf, paf, paf, paf. Euh, paf, paf. On va faire. Ouais. Donc du coup, on va mettre déjà le premier coffre là, pour okay, stocker être plus léger. faire un feu aussi euh... okay, on se vide Hop. on fasse gaffe aussi à la nourriture euh... vérifie bien que ça soit bien fermé ouais. storage box locked est fermée. Euh, parce que j'ai déjà pillé des mecs comme ça hein. ils font pas attention ils ouvrent leur, euh, leur coffre euh... donc du coup tout le monde a accès on met dans le poids on est bien euh... Petit feu, hop, like this, on va prendre un peu de bois, euh, on peut même peut-être faire cramer les 144, on s'en tape un peu, la bouffe, paf, euh. ouais, Sur de la viande comme ça, euh, 286, il est temps de chasser encore un peu, 127 flèches, Je cherche de la bestiole. Tu pourrais peut-être même euh, récupérer du poisson. Ah, on va voir. Est-ce qu'il y a du poscaï là Il ouais, n'y a pas de poscaï ici. Ouais, c'est trop bas. Non, nos poscaï. Là-bas, il y a un piaf à gauche. Ah il est 13h aussi qu'on va devoir faire un. Ah je à prendre la.. La bouteille là. Ouh ouh ouh Attends, oh. toi, toi, toi, toi, je t'ai vu. Oh putain. Oh sérieusement Nice. Hop. Là, il faut qu'on craft ce missile. Il faut que je tape de la caillasse pour avoir euh, du métal. On a combien de flèches 24. Ouais, on va essayer de chasser encore un peu. L'éléphant ça donne de l'XP mais euh, ça fait très mal. Hein. Pour le miel, c'est important. <coughs> Parce que t'es dit, euh, le petit ourson ça va être le premier, hein. Donc on va tamer comme d'hab. Vanukari. Alright. On revient, il une bestiole dans le coin là. Ouh c'est quoi ça Attends. C'est juste de la caillasse de merde Oh putain, c'est juste de la caillasse de merde. Attendez à avoir du métal, mais pas du tout. Putain, les, les cailloux sont bleus. Incroyable. Oui, il donne du métal. En fait, c'est 20 de métal, j'ai tout euh, pour celui-ci. Oh là là, mais x5, comment il carry Oh là là, c'est incroyable. Ça met archi bien. Hein. Pour commencer, c'est... Euh... Bah, c'est trop simple, en fait. Pour les gens qui sont habitués, tu vois... Euh... hyper simple ok 79 ouais je sais pas on bien chasser encore vite fait mais euh tout ça là dedans tac tac tac 57 ouais je m'aille encore une bestiole là ah si. Je suis un sniper. Oh d'accord. Non. <rire> non, non. À mon avis là c'était impossible. Ouh, j'y ai cru. Ouh. Non. Ah oh, putain. Ouh! Holy shit, man! Oh, dégage. Allez, dégage toi aussi. Non, mais en fait, on, on est des snipers. Petit sniper, mon frère. Ah, me donne, un, me donne ta peau là. Oh. On va finir avec ça. Et bim. Ok, ça c'est bon. Allez, point, j'ai gagné deux points. Le poids. On a combien de points là 97 points à dépenser les gars On est plutôt pas mal De toute façon il faut que Le truc du bateau là Débloquer, Débloquer les skills euh... Est-ce que je peux récup... Non je peux pas réparer ça il faut quoi Bois, stone euh... Ah il faut que je tape du bois J'ai pas de bois là Ah non je l'ai mis dans le, dans le four c'est vrai euh... On va taper du bois ouais. Ah putain mais... Oh mais attends. Euh, transférer... Ah, attends. Hop, hop, la moitié. Voilà. Euh... C'était de la pierre je crois. Attends. Non il veut pas Ah oh, la console Euh, ah. de La fibre, putain. Fibre. De de la fibre. All right. Donc, on répare ça tranquillement. On va pouvoir taper du bois. Euh... Alors attends, De la stone attends, hey hey hey, hop, after ça, bam, hop, on le place, like this. Là dedans on a quoi euh, La loom, la stone machin, wood storage, ok, on a rien débloqué. On va débloquer ça vite fait. Euh... On va devoir débloquer ça, ça, euh, les outils euh, en métal, euh, le bateau, donc là ça nous donne RAF, loop, euh, small shipyard, ok, et là ça nous donne quoi C'est ça qu'il nous faut, je crois que le Trump freighter, writer, ouais. basic shipyard et tout, voilà. Hop, ça, on check, MISC, Ok, navigation, stand, repair. Ok, structure. Rafting, la loom, ship add-on. Ok, ship construction. Medium, plank. Ok, c'est truc. Ok, ship contract. Yeah. Euh... Donc on a, voilà, on a besoin, c'est sûr qu'on va faire. Ensuite, le small. Oh là là, putain, c'est relou. Il demande encore euh, ouais, pour le schooner. Demandent encore les gold, putain mais c'est infâme c'est infâme ce truc de ce, ce système ils n'ont pas ils ont pas couru, quoi ils n'ont pas changé quoi Genre, je comprends pas c'est de la merde mais putain c'est de la merde je sais pas pourquoi ils veulent absolument donc on va devoir farmer encore les 500 golds ok bon donc euh, objectif c'est ça 500 de fibres 250 de pierres 1000 de taches et 2000 de bois ça va être easy hein ça va être clairement easy, on va déposer tout ça, non, on va déposer euh, du coup là-dedans du coup on va s'en servir Hop. Tac. Tac. Hop. Hop. Hop. Hop. et du coup euh, je vais farmer et je vous reprends après les gars, je pense que va, ça, va ça va se passer comme ça alors le shipyard il est construit, ça y est il est posé Petit rappel vite fait Sur le shipyard les gars, faites très attention Quand vous posez Essayez de le poser dans des endroits où il y a des postes Essayez de le poser là où il y a vraiment de la profondeur Bon là je suis plutôt pas mal, Mais faites très attention à ça Parce qu'à chaque fois vous pouvez Il y a des moments où vous pouvez vous faire baiser Je me suis déjà fait baiser moi à cause de ça mais de toute façon Can be crafted logiquement voilà, C'est marqué en vert can be crafted à Je crois que c'est ça euh, je crois que normalement ici qu'il y a un message d'erreur S'ils vous disent que c'est pas possible de le crafter Donc Faites très attention à pas vous faire chier à bien le placer Alors Vous avez que 10 secondes une fois que vous l'avez placé Pour le récupérer, pour le pick up Si jamais vous l'avez mal mis Donc euh, faites gaffe, on va crafter ce bateau là Du coup celui a une voile Je pense qu'on va aller beaucoup plus vite avec Je sais pas c'est quoi comme voile qu'il a Je sais pas si c'est Je pense pas que ce soit une voile de poids Mais je pense qu'on va aller beaucoup plus vite avec celui-là qu'avec l'autre le... Celui qui a le truc de poids, justement, euh, on va éviter de. Oh, je, je vais prendre du poids sky là, vite fait. Hein. Ouais, les gars, on va farmer un peu de poids sky pour se mettre bien. Oh, Et puis ça, c'est bien. Donc, on va crafter le bateau. Il manque, il faut pas, c'est pas... pas énorme hein, ce qu'il demande. On va crafter le bateau. Et, euh, et on va arrêter la, le premier épisode là-dessus, hein, je pense. Bien un petit là, hop, un peu de. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Attends, si je tape avec ta. Là... Tu me donnes quoi Tu me donnes juste de la viande Ah ouais. Et des petits frises. Bon, C'est pas très méchant. On va essayer d'attaquer une raie là. Pour avoir de un... J'en une non, j'en avais vu une. Hein. Il est au pour Skype. Hein. Hey, mais j'avais vu une raie. Ah, attends. Tout balaisement. Reviens. Ah elle est là-bas. Elle a fait mal par contre. Hein. Eh hey, mon copain! Ah oh, putain, il m'a vu, c'est pareil direct. <rire> bon, je pense qu'on a suffisamment de poissons. Il nous faut juste un petit peu, histoire de dire. Euh, donc, ce qu'il me faut, je crois que c'est euh, peut-être un peu plus de bois de touch. Donc, on va tout laisser, on va rien prendre sur nous. Le but, c'est vraiment qu'on soit léger. Je vais essayer de pas faire la même connerie que j'avais fait la, la première fois. Euh, dans l'autre série, c'est de trop me charger, me surcharger pour arriver et j'aurais bien déjà. En vrai, il vaut mieux être léger, prenez rien sur vous. Et au frais, euh, quand vous, vous installerez sur une île, en fait, là vous pourrez commencer à farmer et à stocker. Parce que sinon, les voyages vont être trop longs, vous, êtes, vous allez être lourd et tout, c'est relou. Euh, en vrai, je crois que j'ai même tout là pour le bateau. Hein. Je pense que j'ai tout. On va pouvoir le crafter en 2-2. En On va changer ça vite fait. Euh, je pense que c'est surtout la peau que je vais emmener avec moi, ça pèse pas trop lourd. Et puis, euh, genre, euh, pour les animaux, c'est hyper important d'en avoir toujours plein. J'ai pris quoi ouais, J'ai pris 500, je vais peut-être en prendre un peu plus. Je vais prendre 1000 de ça. Euh, de la fibre, 500 plus ça. Je crois que c'est tout. Hein. Je crois que je vais en prendre un peu plus. Je vais prendre ça sur moi. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Ouais. Déjà, on est bien lourd là. Euh... Oh y'a un mec là Ah ça, ça forme les éléphants, là, là ça veut xp là. Ah là, là regardez comment il veut xp là. Ah il la mettre dans l'eau et tout hein, pour pas se faire niquer Et tu peux tirer avec l'arc dans l'eau ah. Ah, ah il a pris un coup je crois hein. Ah non en fait il est dans la mer hein, je suis pas sûr Il est pas bien là. <rire> là il est pas bien, oh là là Il a repris un coup, il a repris 26. Parce qu'il réussit à le niquer. caille fort. Oh là, là il a repris 26. Il s'est fait doser 7, 11, ah non il ne pas fait doser. Ah il l'a eu, il l'a bien joué à lui. Bien joué à lui. Hop, on met du poisson à cuire. 47... On est bon euh, Du coup ouais on va faire, on va finir la vidéo là dessus hein, Sur le, le bateau On va pas prendre la mer Parce qu'après voilà j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues Je sais même pas déjà combien de temps ça fait Mais euh... On va essayer de faire un truc assez raisonnable Ah est-ce que ma touche Ah ma petite touche moi je peux enfin, faire un petit screen avec C'est vrai que quoi, faut pas oublier. J'ai oublié, je perds mes habitudes. Ouais, ah ouais, c'est beau... c'est bon. Euh, let's go crafter le bateau. Je pense que il me manque à rien. il me manque à rien. Vite, on se casse d'ici, et ça, c'est le côté vraiment stylé en fait. Des wipes, surtout bah, c'est il n'y a pas de grosses constructions là, personne a fait des grosses constructions. On est bien, c'est fluide, tu vois, c'est tellement agréable. C'est un délire. On va faire celui-là, euh, on va foutre ça Metal. bam, euh, touch, bam, euh, wood, bam, et je il faut quoi. Oh, il faut 800 100 ah ouais, ah ouais, on va faire celui-là je euh, sais bah pas c'est quoi la voile putain, ah, je sais pas si on va aller vite avec ça hein. mais je pense qu'on va aller plus vite que l'autre et il est déjà tout fait il est prêt euh, à être lancé euh, à être déployé euh... Relays. Um. No time. On n'a pas le temps les gars. Hop. All right. Oh, oh. Euh, D'accord on va jeter l'encre. Hop. Je peux pas ici All right. Je peux pas jeter l'encre ici Vraiment? Ok. L'autre, okay, il s'est foutu en plein milieu. C'est quoi? C'est une bolle de. Je sais pas si c'est une bolle de quoi. Hop. Ah oh, putain. Oh, tourne, tourne, tourne, tourne. Avec le vent là, on est, dans... on est bien, on est bien, on est bien. Oh, je te pousse un peu. Ouais. Hop. Allez, jette l'encre. Voilà. Est-ce que je peux voir, c'est ah c'est pour tourner plus vite, ouais ça peut nous servir, ouais, en vrai. Ah j'ai envie de... En vrai peut-être que je vais faire la navigation en off, hein, vu qu'il y a le ZEF là. Voilà oh là. Le ZEF de ouf. Ouais on va récupérer vite fait, euh, je vais récupérer vite fait. Non vous savez quoi attendre. Non c'est Voilà putain, <rire> ça va trop vite. Euh, je vais récupérer ouais, mes ressources et après je vais vous quitter sur le bateau, le time. Ouais, je pense que ce bateau-là, vu que c'est une voile de direction, on va pouvoir aller très très vite. Je pourrais changer. Ah, je pense que ça... Je crois que j'ai vu un mec avec le même bateau, mais il avait changé la voile. Il avait mis une euh, voile de vitesse à la place. Ça pourrait être intéressant, hein, en vrai. Hmm, il faudrait que je crafte une loom. Est-ce que je ferais pas ça comme, est-ce que je ferais pas comme lui, en vrai? J'avoue, je mets une voile de vitesse dessus. Une voile moyenne, parce que genre la grande, je pense pas pouvoir l'avoir. Je pense même pas si je.. Ah si peut-être que je mets une grosse voile dessus. Je sais même pas si. Ah mais ça demandera beaucoup trop de ressources, je pense. Hmm. Attendez, laissez-moi voir. Skill. Bam. Euh, Mettre celle-là, la medium. Euh... Et sinon on a la large ici. Large, je sais pas si je peux mettre une large dessus hein. logiquement. Ouais, je pense. Mais tu peux mettre deux moyennes en fait sur l'autre. Pas pourquoi tu pourrais pas mettre un. Non, non, mais on va débloquer ça déjà. Euh... Faire une loom misque repair dans cette structure. Euh, ouais j'ai tout ce qu'il faut pour la loom Ouais je pense que je vais changer de voie là Ah j'ai oublié de récupérer les ressources sur le, le, le putain de merde ah oh, putain j'ai oublié Oh fait chier les allers-retours Fais chier fais chier On va taper de la caillasse si ici vite fait Paf.. Euh, ouais il nous faut pas mal de métal en vrai. Ah hein. euh, bah je peux pas là, traverser un CPZF là. Et puis la tempête, euh, ça va être un peu galère. On sait pas là-dedans. Hop. Hop, ça là. Cinq. Je sais pas si. Non. Structure, crafting, la fibre et euh, la machin, à la Kera. hop, tac, tac, ici il n'y a pas beaucoup de fibres, hein. c'est un peu misère, on petit comme ça là mais euh, c'est pas petit, hein. à l'idéal c'est vrai, il faudrait que je m'installe bah, une île où, là où il y a des ours, hein. comme ça je bouge pas. On verra bien au pire de toute façon si je tombe sur une île euh, qui est vite fait mais qui a des ours, je t'aime l'ours et je me pète avec, mais le problème ce qui me fait chier c'est les portails, est-ce que c'est toujours aussi bugué comme avant euh, J'ai pas envie de passer le portail et dire au revoir, à... dire goodbye à mon ours, à mon petit euh, teddy là, ça me fait chier. Tac, euh, alors là c'est bon, structure, machin, crafting, loom... Loom terminé, paf, place, place, il faut que ça soit, oh, d'accord, ok. Hop. comme ça, c'est un peu à l'arrache, on s'en fout, et donc du coup, euh, 280, ah, pff, en vrai ça va, hein. en vrai. en vrai, en vrai ça passe, Paf, euh, c'est ouais, ça qui me faut. Une de fibre, un peu de caillasse, du bois. Ah non, on n'a pas besoin. Là, je n'ai pas besoin. Hop. Donc, du coup. La caillasse. Donne-moi de l'iron, s'il te plaît. Voilà. Il y a de l'iron. Tac, euh, hop, est-ce que c'est bon Liron, hein Quoi Ah. Super, je, pas, je Ok, du bois fibre. là Fils ah, c'est une misère et il me faut du bois la découverte comment ouais, il s'appelle Corsair euh, sans âme sans âme il y a pas mal de français quand même qui jouent all right man oh, tu peux faire un beau screen là aussi attends, attends. Ouais, pour la minia les gars Oh la minia hein. oublié. Hop On met ça Ça Ça Ah ok Ça Je ah. euh, serais chaud de faire la médium au cas où De la hide Hop De la fibre vite fait Et un peu de métal euh, Au cas où tu vois on sait pas, pas de me Level up on est combien là Le 24. Ah, non, ça avance. Ah, euh, un peu de fibre. Ah oh, putain, attends. Tac. dire que c'est bon. Euh, c'était du bois, non Je crois que le bois c'était bon, c'était juste ça, euh, je crois on a tout là. Tac. Euh, ça, ah. medium sale, et du coup on va déposer toute la merde pour euh, éviter d'être euh, trop surchargé, tac. tac, on va garder les geodes sur nous, ça peut être bien, ça, euh, non, en vrai je crois qu'il y en a plein, j'en ai pas besoin de... Pas besoin... Euh, ça dégage... Ah les réparations, je me tâte à faire des... Repair, c'est ça qu'il me faut. Bois et tout. J'ai pas de bois, ah hein. c'est de là-dedans. Bois, alors on récupère ça, on prend ça, ça... La fibre on peut la garder parce que ça pèse pas grand chose. Ça, on va prendre ça on va prendre le honey. on va garder le honey sur nous ça c'est bien la carapace on la prend aussi euh, ça on prend euh, le reste c'est de la merde c'est du caca ah, le caca et du coup on va mettre ça, euh, ça. et voir hyper la fibre euh, on va dire, ouais, 3 au cas où. Je vais peut-être faire une wheel aussi. Euh, structure, ship construction. Oh, putain, un bois. Vite fait du bois au cas où. Ah, peut-être un petit coffre aussi. Ah, un lit. Oh là là, j'allais partir là. Il me faut plein de trucs encore. Il me faut encore plein de trucs. Lit très important. Hein. Jamais oublié de crafter le lit. Tac. Euh, structure. Chip construction. Ça. Euh, donc du coup, alors attends, on récupère ça. Bam, bam. On se craft un lit. Un coffre. Et le reste on s'en tape. Et le reste je crois que c'est bon. On va se faire peut-être... Euh, ah des flèches. On va se faire des flèches vite fait. 19. Paf. 100. Ça ça dégage. On est là, hein. on est bon. Je hein. suis trop lourd. hein je suis trop lourd. Ah ouais, parce euh, que ça du Le poids sky, ça en prend, ça en prend, euh, ça en prend. Qu'est-ce qu'il pèse lourd Je dépose le, le bois aussi. On va attendre que ça finisse de crafter, on va déposer toute la merde. Allez, hop, ça, ça, dégage, du coup, la fibre ça pèse rien. Il va être lourd quand même, là. Attends, si je mets ça, euh, ça, ça. On est comment, là ah, on est pas mal, quand même. Quand on est un peu lourd. Hein. Sur le bateau. Bateau no time qui est ici. J'aurais peut-être répar Ouais, réparer mes trucs avant. On s'en tape, hop, allez nage. Bill ah oh, ça il faudrait que je les farme aussi un peu pour avoir du de l'huile, mais on verra plus tard. Qu'il veut lui. On va voir si la, la voile passe ouais. parce que si on met un, une voile. Euh, de speed là, la, la grande voile de speed, le... on va tracer, hein, moi je te le dis. Ça va être incroyable. Ah, parce que là, genre celle-là, elle est pas mal, mais je pense pas que ce soit un truc. ouf. Euh... Là, ça dégage. Et du coup. Ah Eh ouais putain, ça aurait été trop cheaté. Hein. Voilà tant pis. On va la garder. J'ai bien fait de crafter l'autre, du coup. On celle-là. Voilà. On aura une boîte de vitesse. à l'intérieur ici, on va foutre notre petit coffre. petit coffre avec le bed like this, on va le rename direct hop no time bed voilà et on va foutre là dedans ça on va foutre ça, on va foutre ça, ça ça, ça. Sur plus là, tout, tout, tout ça là. hop euh non ça, ça, ça, ça, ça. Hop, okay. Hop euh, et je pense qu'on est bon. Éviter ouais, de... Ouais, de... de trop avoir de merde sur soi, tu vois. Que ça soit toujours un peu organisé. Hop, on mange ça. On a pas mal de bouffe, on voit, on est bien. Donc, premier épisode plutôt euh, productif, moi hein, j'aime dire. On a bien avancé. On a bien avancé, euh, et du coup, ouais, deuxième épisode, on va bouger d'ici euh, et on va partir direction, euh, c'était quoi Direction quoi que Ça a changé, euh, South America. On va essayer d'atterrir ici et de se caler dans une île. Oh là, va, ça va être que la navigation. L'épisode 2, en mon avis, il va y avoir beaucoup de navigation, mais tranquille. Euh, ouais, je pense qu'on va rester là-dessus Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo euh, J'espère que vous allez kiffer cette série aussi Donc je compte bien avancer et tout faire cette fois-ci Logiquement, avec ce web-là, je vais pouvoir tout faire Cette saison 9 de vais essayer de trouver un autre nom à ma série Parce que c'est bon, c'est un peu galère Mais bon, je vais essayer de trouver ça euh, N'hésitez pas à lâcher un like les gars Ça me donne de la force, ça me soutient Et euh, voilà, c'est la récompense pour moi euh, Sur ce, c'est